Salut la team France, ça fait super plaisir de vous retrouver encore une fois pour un épisode sur Bitstar, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. On se fait un petit tuto tranquille sur les licences et les contrats pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. On passe directement sur l'écran. Donc pour accéder à l'interface des licences, tu vas aller dans MyMedia, licences et contrat, tout simplement ici. Tu vas voir que tu as différentes licences qui sont répercutées. Ce qu'il faut que tu saches d'entrer pour être bien au courant, c'est que sur le compte gratuit, tu as deux licences sur le compte marketplace tu as 4 licences et sur le compte pro tu en as à l'infini si tu en crées 250 tu en crées 250 bon je te recommande pas de faire ça mais tu as compris le délire donc en général une bonne harmonie de licence est répartie en quatre licences non exclusives: mp3 wave piste par piste et piste par piste en illimité, il y a un vrai intérêt à différencier ces deux derniers pour vraiment toucher un maximum de cibles potentiellement intéressées par tes licence. Et évidemment la licence exclusive. Avant d'entrer dans les détails d'une licence, on va parler de la différence qu'il y a entre une licence non exclusive et une licence exclusive, puisque moi-même sur ma chaîne et sur mon Insta, on me pose très souvent la question c'est quoi la différence En fait elle est très simple la différence. La non-exclusivité ça veut dire que tu fais du leasing, c'est à dire qu'en gros Plein de personnes peuvent acheter une même prod, tu n'es pas obligé de la retirer de ton store ou quoi que ce soit, c'est comme si tu la loué entre guillemets. Là où l'exclusivité va différencier, c'est que quand quelqu'un va t'acheter l'exclu de ta prod, elle est automatiquement retirée par Bitstars de tout ton store, donc elle sera plus disponible à la vente, parce que la personne justement et l'artiste en question aura acquéri les droits sur ta licence. Cela ne veut pas dire qu'en termes de royalties, tu n'as plus rien, puisque dans ton contrat, tu peux définir et t'arranger avec l'artiste sur le pourcentage. Moi, ce que je recommande, et ça n'engage que moi, c'est que, quand on soit sur du leasing ou de l'exclu, on reste toujours à 50-50, puisque même si la personne acquiert les droits, tu restes le compositeur. Donc voilà comment on définit tout ça. Pour éditer une licence, il suffit d'aller sur le petit crayon que tu vas voir juste à côté ici. Donc on va y aller. On va prendre l'exemple de l'MP3 pour euh, faire notre petit exemple. Donc tu vas définir le nom de ta licence. Essaie d'avoir une bonne charte cohérente en termes de nomenclature pour que ce soit très clair pour les personnes qui potentiellement achètent. Le minimum offer price, en général, ça c'est quand tu vas définir un montant minimum à partir duquel tu peux faire la négociation, puisque je ne sais pas si tu sais mais sur Bitstars, tu as le prix des licences mais tu peux les négocier chacune en tant qu'artiste donc tu peux très bien dire que tu veux négocier le prix d'une licence, en général tu ne vas pas le faire sur, le, sur une MP3 parce qu'elle est assez basse mais par exemple pour un piste par piste en limité qui va, si admettons c'est à 150$ tu peux très bien faire une négociation et demander de l'acheter à 100$, voilà c'est un exemple, c'est pour ça que ça existe, et le minimum offer price ça permet de te dire à partir de quel minimum tu es enclin à la négociation, donc là par exemple si je mettais 50$ ça veut dire que si une personne faisait une proposition en dessous des 50$, dollars, il aura un message de refus automatiquement. Au niveau du default track price, ça veut dire que sur toutes les nouvelles prods que tu as créer, quand la licence va être intégrée, ce sera le prix par défaut sur ta licence. Donc en général, tu mets le même prix pour toutes tes licences, sauf si tu vois que tu as vraiment des prod qui vont surperformer, qui vont être très vendables, tu peux éventuellement les mettre un petit peu plus cher si, si tu as envie. Chacun est libre de faire sa stratégie commerciale. Le default album price, ben c'est à peu près la même chose que pour la track, sauf que c'est quand tu mets pour un album. C'est à dire qu'en gros, ce sera le prix d'achat minimum de tout l'album que tu auras fait en MP3 à ce prix là. On arrive ensuite à la partie files to deliver, donc en gros ça c'est les fichiers que tu vas fournir à la personne qui t'achète la prod en fonction de ce qu'il a acheté comme licence. Donc là sur la version MP3, on va être simplement sur le mp3 non tagué, attention à hein, toujours non tagué, un gros conseil, ça n'a pas vraiment de sens devant quelque chose qui est tagué, tu vois c'est plutôt pour du gratuit en général le tagué. Donc le n-tag dans mp3 va être ici, après tu peux inclure ton format wave par exemple pour le wave, et le track stems, le track stems chez BitSars, pour que ce soit bien clair c'est égal au piste par piste, donc le track stems pour justement ton piste par piste. Ensuite tu arrives à la partie information additionnelle, donc tout ce qui est optionnel, tu peux faire un rapide descriptif, c'est ce qui va se mettre en court champ sur ta pro page pour définir le truc. Moi j'en mets pas, c'est au choix, moi je préfère directement mettre une feature de ce que j'autorise, que je mets en anglais, toi tu peux le mettre en français, à toi de choisir quel est ton public. Si tu veux essayer de vendre à destination de la France uniquement ou des pays francophones, la Belgique, la Suisse, etc., tu peux mettre une description en français. Moi, je préfère faire un truc Worldwide sur mes licences, mais c'est mon choix perso. Je suis un petit peu plus rap US que rap FR en termes de vente, donc c'est pour ça que je les ai mis en anglais. Mais tu fais vraiment comme tu veux, pas obligé de le mettre en anglais. Si jamais tu veux voir en exemple ce que ça fait sur ta ProPage, on va aller directement sur NormaProds. Tout ce que j'ai ici dans le MP3 basique, tout le récapitulatif ligne par ligne que tu vois là, c'est ce que j'ai rentré ici tout simplement ensuite on passe à la partie la plus importante sur laquelle on va passer un tout petit peu plus de temps customize contract c'est la partie contractuelle donc, je refais un récapitulatif la licence c'est ce que la personne achète le contrat c'est ce que contient la licence et ce qu'il a le droit d'en faire donc en l'occurrence là tous les champs que tu vas voir ici c'est pour faire ce qu'on appelle une, une personnalisation assez rapide c'est pour définir qu'est ce que la personne a le droit de faire justement avec la licence qu'il a achetée. et ensuite de ça ces éléments-là vont être répercutés directement dans la licence qui va recevoir là et dans le contrat qui est justement ici et qui est personnalisable. Donc là, je te déconseille de modifier quoi que ce soit. Tu peux voir qu'il y a plein de variables. Ça, c'est ce qu'on appelle des variables et qui sont remplacées automatiquement parce que justement, tu remplis ici et les différents éléments comme ta ville, ton blaze, etc. etc. Si tu regardes par exemple un exemple rapide de variable, ici tu as « file type » et on va voir ici la définition c'est file type included in the license donc ça, ça veut dire c'est les fichiers inclus dans ta licence et on en revient à ce qu'il y a juste ici tu vois, donc ça c'est assez clair je te déconseille de trop customiser cette partie voire même pas du tout le faire pour la simple raison que c'est quelque chose qui a été fait par une équipe juridique chez Bitstars donc c'est vraiment des gens qui étaient spécialisés qui sont spécialisés dans le droit musical donc ça veut dire que tu te garantis que l'intégralité de ce que tu vois en termes contractuels te couvre et te protège juridiquement parlant. Donc ce serait dommage que tu veux l'éditer parce que ça pourrait vraiment te peiner. Donc un conseil reste juste sur la Quick Customization, c'est vraiment la personnalisation basique. Si on rentre dans le détail de la Quick Customization, donc Quick Customization ça veut dire personnalisation rapide en gros. Donc en gros tu vas avoir tous les éléments principaux de ce que la personne peut faire avec la prod et tu vas définir quel est le seuil qui peut atteindre maximum. Donc le number of distribution copies, ça c'est pour définir le nombre maximum de, de ventes que la personne peut faire physiquement avec l'œuvre générée. Le nombre de streams audio, bon bah ça c'est très simple, hein, c'est tout ce qui est Spotify, etc. Tu définis un certain seuil, etc. etc. Combien de streams vidéo monétisés la personne peut faire, etc., etc. Là encore, ça reste que moi je fais sur mes licences. C'est chacun fait ce qu'il veut, tu n'es pas obligé de répercuter exactement ce que je fais, chacun met en place sa stratégie. Maintenant, moi, je trouve que c'est un truc qui est assez alléchant, de mettre la monétisation, etc. Parce que je pars du principe qu'un artiste, quand il achète quelque chose, il a envie de faire un petit peu quelque chose quand même derrière avec ce qu'il a acheté. Qu'il ait un retour sur investissement. S'il achète quelque chose mais qu'il ne peut rien en faire, il va perdre l'intérêt et du coup, tes produits, marketingement parlant, perdent de l'intérêt. Donc moi, voilà, moi je fais ça, mais tu es libre de faire ce que tu veux et après donc du coup tu as tous les autres champs qui sont assez euh, clairs si jamais tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire hein, si tu veux savoir ce que c'est tout ce qui va être radio station bah, c'est la radio et après donc vidéo c'est assez clair la question que tu vas peut-être te poser c'est qu'est-ce qui se passe si la personne atteint ce seuil typiquement si le mec sur Spotify il fait un titre qui cartonne de ouf avec ta prod et qui dépasse les 200 000 streams en l'occurrence là moi que j'ai mis euh, qu'on voit ici sur Spotify il dépasse les 200 000 streams qu'est-ce qui se passe Et bah tout simplement la licence expire puisqu'il est arrivé à l'utilisation maximale de ce que tu as défini. Il va devoir upgrader sa version. Donc soit il va racheter à nouveau une licence MP3 pour avoir 200 000 d'exploitation à faire en plus. Ou alors il va passer à un truc au-dessus. Et là en l'occurrence, ce serait peut-être plus logique de passer à la version Unlimited. Pour que justement, il n'ait pas de seuil maximum. Conclusion, quand il atteint le seuil maximum, il doit upgrader sa licence et te racheter une licence. Donc moi ce que je te recommande de faire... Ça, c'est encore une fois, ça titre très perso, hein, mais tu sais que moi, je peux pas faire autrement que te recommander, j'aime trop te recommander des trucs. Donc, ce que je te recommande, c'est si une personne, admettons, a acheté la version MP3 et qu'il a atteint le seuil de stream maximum, et bah, il va vouloir upgrader et acheter la licence illimitée. Tu lui fais un prix. Tu fais la licence illimitée moins la licence MP3, ça lui fera une réduction, ou tu lui fais un bon code promo cadeau pour la transaction que vous avez eu ensemble. Et c'est comme ça que tu entretiens des bonnes relations avec les personnes qui achètent tes prods et que tu fais gonfler ton marketing et que tu fais gonfler tes relations commerciales. Donc dernière petite chose, tu vois qu'on a state or province et country. Donc tout le monde m'a déjà demandé aussi, pareil sur ma chaîne perso, etc. On m'a dit à quoi ça sert de mettre là Est-ce que ça veut dire que, en fait, posez-vous pas de questions, c'est juste le lieu où est la transaction, donc vous mettez le lieu où vous habitez. Même si, la, même si tu mets que la transaction s'est faite à Paris, la personne pourra l'utiliser à New York s'il le souhaite. Donc t'inquiète pas pour ça. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez faire Save Change. Moi, je vais faire Cancel parce que je n'ai pas envie de répercuter les changements. Voilà. Vous pouvez très facilement activer ou désactiver une licence. Comme ça, elle n'apparaît plus au niveau de la vente de prod. Donc, moi, je vous conseille d'avoir toujours ces quatre licences-là, en tout cas sur, la, sur le compte pro, plus la licence exclusive. Et vous pouvez mettre un petit peu en avant, euh, via la petite étoile, une licence. Donc, si on matérialise ça pas encore une fois, une démo, là, celle qui ressort un petit peu, moi, c'est ma Wave régulière qui est ici, elle est en Featured. Si là, je désactive et que je mette par exemple mon Trackouts Pro, si je retourne sur mon site et que je rafraîchis, ça passera à mon Trackouts Pro. Et c'est là aussi tout l'intérêt qu'on peut voir ici. Donc c'est là aussi tout l'intérêt qu'on a aussi à avoir un compte Pro Page, c'est que c'est quand même très rapide en termes d'édition. Tu vois, on a fait un clic... As une mise en avant qui était faite distinctement. Pour finir ce tutoriel, on regarde vite fait la partie exclusive justement au niveau des licences. C'est à peu près le même fonctionnement. La seule différence que en général, tu vas toujours définir que tu vas le faire en make offer only. Pourquoi Pour éviter de dévaluer ton travail en tant que beatmaker, puisque admettons si jamais tu as une prod qui se vend énormément en leasing et tu fais régulièrement des ventes, régulièrement des ventes, ce serait dommage que tu la vendes très peu cher en exclu puisqu'au final, bah, les non-exclusifs te ramèneraient plus d'argent de ce que tu vends en exclusif. N'oublie pas que quand tu vends en exclusif, ça se retire de ton store, on ne peut plus te l'acheter en non-exclusif. Donc c'est pour ça que ce serait dommage de ne pas faire autrement que make-offer only. En plus, l'avantage... C'est que tu peux définir, comme je te l'avais dit pour les autres licences, mais c'est super important pour la licence exclusive, tu peux définir un minimum à partir duquel tu es enclin à négocier. Là, pour l'exemple, j'ai mis 75, mais tu peux très bien, si tu le souhaites, discuter qu'à partir de 300$, dollars, etc. C'est etc. vraiment toi qui vas définir comment tu veux vendre tes exclus. T'en as qui vont vendre des exclus à 100$, 100 dollars, t'en as qui vont vendre des exclus à 1200$, dollars. enfin, il y a un petit peu de tout. Il faut un juste milieu. En général, sur BeatStars, de ce que j'ai pu observer, les licences en exclusif se vendent entre 300 et 600 dollars, pour la majorité, aux US en tout cas. Donc tu as le bouton Make Offer Only qu'il faut que tu mettes sur Yes, très important. Si tu mets sur No, comme les autres licences, tu vas pouvoir définir un prix que tu mettrais ici. Mais vraiment, moi, je te déconseille cette option parce que ça veut dire qu'on pourra en plus te l'acheter sans te solliciter. Quand on t'achète une licence en exclusif, c'est une requête de négociation qui arrive chez toi. C'est-à-dire que même si toi, tu dis 300 minimum et que la personne te propose. 350, tu as une négociation qui arrive chez toi et tu peux dire ok, tu refuses ou tu fais une contre-offre. Tu peux dire par exemple non, plutôt 450. Et c'est grâce à ça que tu peux le faire. Donc pour moi, il faut vraiment que tu mettes Make Offer Only sur tes licences exclusives. Ensuite, sur les fichiers à délivrer, tu ne te prends pas la tête, tu mets la totale. Ça, c'est vraiment ce que je te recommande. Une personne qui achète l'exclu et le seuil maximal, bah, c'est simple, tu lui mets la totale. Même s'il si y a des chances qu'il la réarrange, donc il n'y peut-être potentiellement pas besoin du MP3 et du Wave, mais tu lui mets tout, comme ça, tu lui garantis un service qui est blindé. Pour ce qui est des informations optionnelles, moi, je ne mets pas grand-chose. Je mets juste le fait que je veux qu'on me contacte pour négocier justement le prix de la licence mais je mets rien en feature list puisqu'en plus par défaut par définition il a tout donc ça, ça rien d'être une feature on sait que le gars a tout et voilà donc je mets juste une petite brève description que tu vois juste ici je vais mettre « Merci de me contacter pour discuter de l'achat de licences exclusives, etc. etc. » Ensuite, sur la partie contrat, tu vas voir que tu es exactement dans le même schéma que sur les autres types de prod, sauf que là, bah, toutes les vannes sont ouvertes, mon pote. Hein. Tu, laisses, tu laisses tout faire, tu laisses tout faire, l'exclu est acheté, la personne a les droits, donc il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Donc tu mets tout en illimité, et oui, sur chacun des droits, notamment les broadcasting rights pour tout ce qui est télé et pub, par exemple, et tout ce qui est profit, performance, les spectacles, les compagnies, tout ça, tout tralala. T'as toujours le même système avec les variables du contrat, ça maintenant tu connais. Idem pour la full customization, je t'invite à regarder quand même de quoi c'est composé et de faire tes petits réglages suivant ce que tu préfères. Moi le beat publishing, toujours, comme je te l'ai dit, on reste sur 50-50. Voilà, ça, ça change pas. Hop, on retourne sur l'écran où du coup on a le récapitulatif de toutes nos tracks. Si jamais tu as sorti énormément de prod et qu'à un moment donné tu veux faire une modif de prix sur toutes tes prods d'un coup, et bah tu peux tout simplement en modifiant le default track price de, tes, de ta licence en question. Typiquement, si admettons moi ma licence qui est à 19, je vais la faire passer à 29 pour tous les MP3. J'ai juste à marquer 29 ici et cliquer sur « Apply to all tracks » qui littéralement veut dire « Appliquer à toutes les pistes ». Et du coup, quand tu vas faire « OK », ça va updater et tout va se mettre à jour, tes prix seront updatés sur l'intégralité de ton catalogue. Voilà, c'est updaté, ton catalogue est à jour et tu peux le faire sur toutes les licences aussi. Je te rappelle encore une fois, pour différencier tout ça et bien s'y retrouver, si tu as un compte gratuit, tu ne peux faire que deux licences différentes. Si tu as un compte Marketplace, tu peux en faire quatre et si tu as un compte pro, tu peux en faire autant que tu veux. C'est pour ça que tu vois que moi il y en a une cinquième qui est là, parce que je pense que je vais en créer une un peu spéciale. Voilà. Donc je t'invite à mettre en place ta stratégie et si jamais tu veux essayer de développer, toucher un maximum de sites de prendre un compte pro. N'oublie pas que j'ai un code promo si ça peut t'aider, contacte-moi si tu veux. Et voilà, tout simplement. Voilà la team, j'espère que c'est plus clair pour vous sur comment on utilise les contrats et les licences. Si jamais vous avez un moindre problème ou une petite question ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à support.bitstars.com qui pourront vous aider s'il y a un souci ou quoi que ce soit. En attendant, on se laisse là, n'hésite pas à me trouver sur ma chaîne, on va continuer à suivre BitStars pour tous les prochains épisodes qui vont arriver. Peace